Salut tout le monde, c'est Dunia bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous voir aujourd'hui. Cette chaîne YouTube qui est dédiée à plein de choses, au crossfit, à la prépa physique. Aussi, autant pour les débutants que pour les compétiteurs. Je donne beaucoup de conseils et de tutoriels. Je m'excuse par ailleurs, je sors d'une grippe et du coup j'ai la gorge hyper enflée, j'ai du mal à parler, je l'ai encore un peu bouchée, donc désolée. Mais normalement, vous allez comprendre le message que je vais vous faire passer. Cette vidéo s'adresse aux débutants, aux débutants qui commencent le crossfit, les gens qui commencent l'hétérophilie et qu'on parle vraiment de notion euh, parce que c'est vrai que c'est vraiment un sport qui peut paraître très très difficile d'un premier rapport, mais en fin de compte en, une fois qu'on a compris le, le, le concept du sport en lui-même c'est assez facile de progresser sur l'haltérophilie donc on va travailler ça ensemble avant de commencer, vous pouvez me retrouver sur Instagram chair on est nombreux dessus, ça fait toujours plaisir d'avoir de nouvelles personnes pour suivre ce que je fais je poste quand même énormément de tutoriels euh, enfin pas de tutoriels mais j'entends de um, de skills, d'apprentissage euh, et de petits trainings et tout. Donc, euh, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et sinon, sur mon site internet, la Lachère, où là, on va parler plus de programmation, d'évolution pour les débutants, intermédiaires et avancés, en fonction de vos objectifs. Voilà, on travaille ensemble en dans la main. Et ça, c'est vraiment autre chose encore. Donc, n'hésitez pas à me retrouver sur ces deux plateformes. Et en attendant, s'il n'y a pas euh, de questions, et si vous êtes abonné à ma chaîne, et c'est cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à on peut y aller. Donc aujourd'hui, on va parler du snatch. Je sais qu'il est autant détesté qu'adoré. Moi, j'adore ce mouvement, bien que j'ai déjà pris une barre sur ma tronche. <rire> mais j'adore ce mouvement. Euh, je ne travaille pas beaucoup, paradoxalement, je ne travaille pas beaucoup l'hétérophilie, en tout cas pas en ce moment. Mais euh, j'aime beaucoup ce mouvement, tant il est euh, simple à comprendre. À comprendre, j'entends pas à effectuer, mais à comprendre, il est. Du coup, je vais vous donner deux, trois tips pour comprendre le mouvement et pour faire en sorte de vous améliorer sur les snatch. Alors non pour Cette vidéo, je vais utiliser une barre de 15 kg. Euh, normalement, vous avez les charges qui sont notées ici. Là, c'est écrit 15, Deux fois ça ne l'est pas. On peut les reconnaître assez facilement. Hein, les barres elles sont beaucoup plus petites pour les 15 kg et elles sont plus légères. On dit souvent que c'est pour les hommes euh, les plus grosses et les femmes les, les plus légères. Je ne suis pas d'accord, je suis pas d'accord, mais euh, pour moi, c'est plus une question euh, bah, déjà de pratique et de taille de main. J'ai une grosse taille de main et j'aurais pu facilement faire des rétro avec une barre de 20 kg. Ça m'aurait pas posé de problème. La preuve est en compétition, c'est quelque chose qui m'arrive des fois d'avoir une barre de 20 kg et ça ne me dérange pas le moins du monde. Donc voilà, ça dépend vraiment, ça dépend pas forcément euh, de, de, du sexe, euh, mais plutôt de la taille des mains et de la pratique. Bon, bien souvent les femmes prennent les 15 et les hommes prennent les 20. Euh, ce n'est pas un gros débat pour moi donc là j'ai ma barre, elle est posée au sol, j'ai pris une barre de 20 kg et donc je vais placer mon écartement snatch. Mon écartement snatch, non oui. seulement lorsque je prends ma barre, il faut que lorsque je la tire au niveau des pecs, ma main soit légèrement sur l'extérieur de mon coude, elle ne soit pas en dessous de mon coude, mais elle soit un peu plus large que mon coude. D'accord Donc ça donne plutôt ça. Si ici je suis trop serré, il y en a qui font du snatch serré, je ne les critique pas. Moi-même mon snatch est serré. Si ici je suis trop serré, mon coude il va tomber en dessous de mon poignet, c'est pas l'idéal pour la transition, alors que là ce serait tout un peu mieux pour faire la transition vers le haut, d'accord Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que l'haltérophilie c'est bête, simple et très discipliné Votre but, en fait, c'est d'amener votre charge qui est au sol en haut, d'accord Il faut que vous finissiez votre mouvement comme ça Donc je suis partie de là et je suis arrivée là. Non seulement la barre elle n'a qu'un seul trajet, c'est celle-là celui-là Donc ça veut dire que votre barre, elle n'est pas censée Véhiculée comme ça, elle n'est pas censée s'adapter à vous, c'est vous qui devez vous adapter à la barre. C'est pour ça qu'on va venir souvent, on vous dit de vous engouffrer sous la barre parce qu'en fait, comme elle part droit, si jamais je ne m'engouffrais pas ma barre, je lui donnerais un coup, elle partirait vers l'avant et ça donnerait ça. Et bien souvent, vous allez vous retrouver à réceptionner des barres. Comme ça. Et ça, au niveau de la propreté de la technicité, c'est pas l'idéal. Donc du coup, ce qu'on veut, nous, c'est venir plutôt s'engouffrer sous la barre pour qu'elle ne fasse qu'un avec nous et que je puisse à terme la propulser vers le haut. Du coup, elle aura fait ça, ça, ça, je m'en bouge, je la propulse, ça, va pas... Et j'irai chercher. Donc, elle aura fait une belle ligne droite. C'est mon job aujourd'hui de faire ça. En interrophilie, en tout cas, en snatch, en clean aussi. En clean, c'est un tout petit peu différent, mais c'est similairement la même chose. Donc là, mon job, ça va être de prendre la barre, ok, et de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des hanches. Donc, on appelle ça un dip. Moi, je vais venir fléchir, étendre, fort les jambes, fléchir, étendre. Sauf que. Yeah, on est sur un sport de dos, on est sur un sport de chaîne postère. Donc il faut bien engager le dos. Pour ça, je presse bien fort, j'active mes triceps, je bombe le torse et je serre fort les fesses. Dans cette position, je peux fléchir et tendre à nouveau, Fléchir et tendre. Et j'aurais beau serrer très fort, ma barbe part ne partira pas puisqu'il y aura toujours cet engagement dans mon dos. Donc mon job maintenant, c'est de fléchir, serrer fort et d'activer les épaules. Je serre fort. Et je dois faire comprendre à mon cerveau que c'est mes hanches qui, en donnant une impulsion, font monter ma barre. Et ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas à vous de décider de monter la barre. C'est vos hanches qui la propulsent. Donc il faudra à terme travailler ça. Ok Et plus ça va, plus elle va monter. Elle va monter toute seule. D'accord Donc ça c'est la première étape qu'il va falloir très sérieusement travailler. Une fois que vous avez réussi à faire ça, il faut, pas, il faut assez rapidement passer sur la transition. La transition, c'est ça, ok En muscle. Ce qu'on appelle muscle, c'est euh, une réception jambes tendues. Je vais donc venir fléchir mes jambes et pousser fort dans le sol, ok À terme, ma barre, ça va la faire monter et je la fais monter au-dessus de ma tête. Ça donne ça. Je fléchis, je tends fort, je monte. Une fois que ma barre est montée, je presse fort au niveau des épaules parce que si mes épaules sont basses, j'ai pas d'épaule active. Et du coup, il se peut que mon coude soit un peu relax. Si mon coude est relax, c'est dangereux. La barre peut retomber instantanément. Donc du coup, mon job, c'est de venir fléchir, de propulser la barre et de venir très vite mes coudes. D'accord Une fois que j'ai fait ça, on va pouvoir commencer à incliner. Donc, je suis ici. Je vais venir fléchir et je vais venir incliner ma barre vers l'avant. Ça met une grosse tension dans mon dos, ok Parce que c'est un sport de dos. Non, du coup, je ne peux pas... Juste fléchir dans la jambe, ça c'est pas possible. Je vais vraiment fléchir, incliner, mettre mon dos en tension le plus possible. Et quand je vais venir remonter, je vais avancer les genoux pour me mettre sous ma barre. Du coup, ce qui va me permettre à terme, c'est que quand je vais venir pousser fort dans les jambes, elle va pouvoir se propulser. Si je ne redresse que la poitrine sans l'action des genoux, mes genoux vont rester vers l'arrière et du coup, je vais avoir du mal à m'engouffrer sous ma barre. Donc du coup, une fois que je suis en inclinaison, je m'encouffe et je pousse dans les jambes. Et arrivé ici, au moment où je vais tendre les jambes, je vais me propulser là-bas. Si je la fais à vitesse réelle, ça donne ça J'incline, je remonte, je rejoue je et ça monte. J'incline, je remonte encore, encore, encore, je tente. Ok Ça donne ça. Vous avez peut-être marqué que j'ai mis mon ou grip. Ça, normalement c'est pas une option. Le grip, c'est important de le mettre pour avoir du grip, donc de la de l'accroche sur nos barres. Donc, je vous conseille de le mettre rapidement. Ensuite, c'est là qu'on va venir chuter. Quand on se met en position de départ sur de l'altérophilie, en règle générale, on met une largeur de hanche pour pouvoir chuter en largeur d'épaule. Donc, du coup, ici, depuis tout à l'heure, je fais du muscle. Ok Là, une fois que j'ai propulsé ma barre, je vais tendre et rapidement, je vais réfléchir les jambes mais je vais les écarter légèrement, ça va donner ça réallé. Je réfléchis, je prends et je réfléchis. Fait. Et du coup, si je rajoute la clinaison, like, ça donne. Fléchis, incline, mon dos est engagé, je m'engouffre sous ma barre, je pousse et je chute sous ma barre. Je la refais, je presse fort ma barre contre moi, je fléchis, incline. je remonte, je m'engouffre et je tends, je fléchis. Voilà. Ensuite, ce serait trop facile si on devait s'arrêter là, on va faire ce qu'on appelle chuter. Là, on a fait du power, d'accord On appellerait ça. Euh, euh, de de, de, de l'arracher en puissance, si vous parlez euh, en mode français. On a fait du power, donc on s'est arrêté là. notre job maintenant, ça va être d'aller chercher en bas. Okay pour ça, on travaille l'overhead. Okay l'overhead squat, c'est exactement pour ça qu'on travaille, pour à terme réussir à bien chuter. Une fois que j'ai bien travaillé ça, je vais pouvoir commencer à chuter. Je remets ma barre dans les hanches. Je presse pas, je fais ok J'incline, je remonte. Je tends, je fléchis, je descends et je remonte, je la refais, je presse pas, je fléchis, j'incline, je m'engouffre sous ma barre et je tends et je descends. Bon, j'étais pas ouf là, <rire> je la refais. Donc ça c'est pour euh, le full snatch Bien que il manque encore notre position de départ Qui n'est pas tout à fait bonne encore Ensuite si, vous verrez deux choses Vous verrez le hang et rien Quand il y écrit hang, ça veut dire départ de kiss Donc c'est inclinaison et j'y vais Si y écrit rien, c'est départ au sol Donc quand je suis départ au sol, ma balle elle est déjà quasiment mi okay Avec les poids, là comme il n'y a pas de poids, elle est par terre Elle n'est pas multi elle est par terre mais si je rajoute de la charge, elle sera mitigée. Alors on voit bien que ma barre, elle est beaucoup plus mitigée. Bon, un peu plus bas, mais elle est quand même mitigée. Ok, dans cette position-là, mon job, ça va être de bomber le corps. Ok, d'activer mes dorsaux. Si je ne sais pas le faire, c'est normal. Surtout quand je débute. Quand je me dis activer le dorsaux, par exemple. Vous pouvez faire un exercice avec quelqu'un, vous, vous mettez comme ça et vous serrez bien fort contre vous. Et cette personne, elle va essayer d'ouvrir vos bras. Elle va essayer de les ouvrir et vous, ne voulez pas. Bah, du coup, c'est vos dorsaux qui vont faire en sorte que vos bras ne s'ouvrent pas. Donc, en fait, même si vous le faites là, là vous prenez vos points, vous serrez fort, vous êtes tout seul, c'est pas grave. Moi, je suis tout seul, j'arrive. <rire> je les garde contre moi et là, je ressens mes dorsaux. Donc, du coup, mon job, ça va être de les engager bien fort, de bomber le torse, d'accord Et de venir chercher ma barre. Je viens venir la chercher en ayant la poitrine bien haute vous voyez ma poitrine elle est lideuse elle va lider sur le tibia. donc il faut qu'elle soit haute mes fesses sont un peu plus basses et mes lombaires sont sorties dans cette position je vais activer donc mon dos monter lentement à l'aide de mes jambes sans avoir d'incidence sur ma poitrine et mes fesses d'accord, ça ne bouge pas et ensuite dans cette position, une fois que j'ai passé le genou je peux réenvoyer ce que j'ai fait La poitrine est haute, je suis lente sur le tibia, je ne relâche pas mes épaules. Passez mon genou, je m'en sous ma barre et je l'expulse. Normalement, vous avez à peu près saisi le principe du snatch, en tout cas du full snatch. Je ferai une vidéo sur le que j'en ferai une autre avec la même genre d'explication. Essayez de travailler ça, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos sur les réseaux que je puisse les regarder, d'accord C'est avec grand plaisir si je peux vous donner 2-3 points techniques à améliorer. En attendant, on se retrouve dans une autre vidéo, Mais, la semaine prochaine bien sûr. Euh, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve aussi sur mon Instagram et sur mon site internet si vous avez vraiment vraiment besoin de moi. Euh, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vais me soigner de ce pas. Et je vais me soigner parce que là, je suis à deux doigts de clamsé. Gros bisous. À la semaine prochaine.